Quand on sent qu'il ose, après des heures devant son ordinateur, voilà les étirements faciles à réaliser au bureau. Pascal, met les bras le long du corps. On commence par lever les épaules en inspirant et on relâche en soufflant. Les bras ballants, bien mous les bras, bien tombants. On reprend, on lève les épaules en inspirant et on relâche. C'est ça. Ensuite, les épaules basses et détendues, on laisse tomber la tête doucement en avant. Ne Force pas. Laisse-la tomber de son propre poids. Si tu le sens, fais-la rouler d'un côté, puis de l'autre. Reviens au centre et déroule doucement, vertèbre par vertèbre, pour relever la tête. Maintenant, lève les bras en l'air et étire-les comme si tu voulais pousser le plafond. Monte encore plus haut, n'oublie pas de respirer. Et relâche en soufflant. On va le faire deux fois encore, à ton rythme. Même chose en étendant les bras de chaque côté pour pousser les murs. Respire en même temps, prends une grande inspiration et relâche en soufflant. Fais-le deux fois encore à ton rythme. L'étirement bureau est terminé.